Coucou les filles Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de maquillage. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un maquillage rapide quand vous n'avez pas le temps le matin parce que si vous êtes comme moi, vous aimez bien passer du temps dans votre lit et donc vous n'aimez pas forcément passer une demi-heure dans la salle de bain à vous maquiller donc on va passer en revue donc ce que vous pouvez faire pour avoir un maquillage fait très rapidement le matin mais qui vous mettra quand même bien en valeur Avant de commencer j'ai mon chat qui va sans doute nous faire un coucou euh, avant de commencer je vais vous montrer euh, ma première technique à moi déjà pour préparer ma peau avant le maquillage parce que c'est super important de ne rien appliquer sur votre peau tant que vous n'avez pas hydraté et euh, donc pris soin de votre peau alors dans un premier temps ce que je fais c'est que j'utilise ah ben voilà, <rire> elle est là, je vous présente Smoothie voilà, elle avait envie d'être euh, sur la vidéo aussi donc voilà elle va peut-être rester à côté de moi bon ça va on la voit pas donc la première chose que j'utilise c'est un pas démaquillant qui va me permettre en fait d'enlever les restes de maquillage, s'il en reste. Forcément, la nuit, on se retourne, on se frotte les yeux, tout ça. Donc, euh, forcément, on peut avoir des petits résidus de maquillage. Si vous laissez ces résidus de maquillage, le problème qu'il y a, c'est que vous, avez, vous allez avoir l'air hyper fatigué. Et donc, du coup, <rire> que je la caresse. Et donc, du coup, euh, si vous essayez de faire un maquillage par dessus, ça ne vous rendra jamais vraiment bien. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est simplement alors le pad, vous n'avez pas besoin euh, de mettre de en dessus, c'est de la microfibre. Vous avez simplement besoin de passer sous l'eau et chaque jour vous en prenez un nouveau ou alors euh, vous le nettoyez. Donc simplement, voilà, je frotte mes yeux délicatement quand même, hein, bien sûr, et surtout je passe bien en dessous parce que souvent un dépôt noir se forme en dessous de, euh, de l'œil et ça peut donner un effet de cerne aussi donc si vous avez des cernes faites bien attention de bien vous être redémaquillé le matin et surtout attention on ne se couche jamais jamais jamais maquillé parce que la peau elle se régénère la nuit il y a 80% de vos cellules donc, qui vont se régénérer la nuit et donc la peau doit être totalement euh, clean le soir pour surtout que la peau puisse bien se régénérer alors là vous n'allez sans doute pas le voir en, euh, sur la caméra mais j'ai la peau qui desquame énormément qui desquame, ça veut dire tout simplement euh, qui, euh, qui présente de la peau morte en fait hein, donc euh, j'ai la peau très très sèche sur tout le visage, même le nez, même le front j'ai la peau extrêmement fine donc pour déterminer votre type de peau vous pouvez également euh, procéder comme ça si vous avez la peau extrêmement fine en général elle se déshydrate beaucoup plus rapidement et au contraire si vous avez la peau épaisse donc qui ne ride pas trop euh, qui voilà au toucher vous sentez vraiment qu'elle est plus épaisse et eh bien là en général ce sont des peaux qui sont un peu plus grasses donc vous pouvez déjà le déterminer comme ça, mais bien sûr, à l'aspect visuel aussi, ben forcément, si vous avez une peau guidée vous avez la peau sèche et puis elle tire. Et puis voilà, quand vous allez à la piscine, vous êtes toute rouge, c'est une catastrophe. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la, la crème Alverde. Euh, pourquoi Tout simplement parce que j'aime bien, l'odeur n'est pas désagréable. Euh, voilà, il y a de la vitamine E, des oméga. enfin voilà, bon, ça après pour la peau, hein. J'ai envie de dire que c'est plus important d'en de, consommer que d'en mettre sur la peau, hein, ça aura plus d'effet forcément. Mais euh, l'avantage c'est qu'elle contient, euh, bah, c'est qu'elle est bio et qu'elle contient essentiellement des, des ingrédients euh, naturels. Donc euh, voilà, moi ça me va bien, donc je prends que des crèmes, euh, des produits euh, le plus naturels possible. Donc j'en mets un petit peu sur tout le visage, je répartis. Alors si vous avez la peau grasse. Euh, je vous conseille de mettre vraiment deux types de crèmes une crème qui va être hydratante sur toute la partie des joues et une crème qui va être plutôt matifiante sur le front le nez le menton qu'on appelle la zone t voilà. alors pourquoi je vous fais une vidéo sur le maquillage alors si vous débarquez sur la chaîne euh, vous allez voir plein de vidéos d'ongles mais j'ai euh, aussi fait quelques vidéos de maquillage et j'ai plein de filles qui m'ont dit mais Nathalie fais nous plus de vidéos de maquillage tu fais une formation en maquillage professionnel donc euh, pourquoi tu ne nous fais pas plus de vidéos de maquillage j'ai dit eh bien c'est tout à fait vrai c'est juste parce que je n'aime pas du tout me voir démaquiller donc euh, mais bon on va passer au delà de ça hein. euh, donc je vous fais des vidéos de maquillage et n'hésitez pas à me dire sur cette chaîne donc dans les commentaires juste en dessous si vous voulez en voir plus des maquillages spéciaux et tout ça et si vous voulez donc avoir une formation gratuite sur le maquillage en fait je vous offre euh, donc une petite formation gratuite d'initiation qui se trouve sur le site euh, ww.lyurnalstire international.com dans la partie cadeaux offerts vous allez voir que je vous offre également des initiations en prothésie ongulaire des conférences pour vous aider à voir si ce métier est fait pour vous et donc euh, du coup voilà vous pourrez euh, vous pourrez profiter de tout ça gratuitement donc l'objectif euh, dans cette vidéo c'est de vous montrer vraiment comment faire un maquillage rapide, alors j'ai appliqué ma crème faites bien attention de ne pas en mettre de trop parce que si vous avez un surplus de crème euh, quand vous allez appliquer les produits après, si vous mettez un fond de teint ou quelque chose, et eh bien euh, ça aura tendance à plus couler à moins bien tenir, donc faites bien attention que la peau a bien absorbé moi j'ai une peau qui est tellement sèche, en plus je sors de la douche, que je vais en remettre un tout petit peu donc quand je dis un peu, hein, c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment sur le bout du doigt. Passez bien sous les yeux, hein. souvent on n'hydrate pas la zone des yeux et c'est important aussi d'hydrater le cou. C'est la première zone euh, <rire> malheureusement qui, euh, qui montre les signes de l'âge, donc euh, voilà si vous avez la peau qui est très sèche vous pouvez désquamer également dans les sourcils, dans ce cas là n'hésitez pas à faire des gommages réguliers je vous conseille vraiment de faire si vous avez vraiment la peau qui, euh, qui désquame beaucoup, vous pouvez faire un gommage par semaine mais attention hein, à ne pas le faire trop vigoureux non plus, il ne faut pas agresser votre peau, hein, C'est pas l'objectif du tout si vous avez la peau grasse au contraire euh, n'agressez pas trop votre peau parce qu'en fait quand vous allez l'agresser comme ça, elle va encore plus émettre du sébum, donc attention donc une fois que ma peau est bien hydratée je pourrais encore en mettre tellement ma peau euh, boit la crème, c'est incroyable d'ailleurs je vous conseille une crème de jour euh, faites bien attention, hein. prenez bien une crème, euh, crème classique plutôt légère pour la journée et une crème plus nourrissante pour la nuit parce que je vous ai dit la peau se régénère la nuit alors, ce que je vais utiliser comme produit, c'est le minimum possible pour que ça aille forcément le plus vite possible. Je vous parle de mes chouchous à moi, les produits que j'utilise tous les jours. Euh, honnêtement, j'en ai essayé plein, plein, plein des produits, des marques différentes, tout ça. Et euh, je reviens toujours sur la même chose, donc forcément, c'est que ça me convient et euh, donc euh, quand je pratique des maquillages sur cliente, c'est pareil, j'utilise toujours toujours toujours le même maquillage euh, c'est un maquillage qui va donc relativement pour, euh, pour beaucoup de monde, donc vous allez voir euh, ce que moi j'utilise alors j'ai acheté récemment des fonds de teint de chez Alverde euh, j'aime pas je <rire> suis désolée de dire ça mais les, les fonds de teint Alverde j'en ai essayé je crois que je les ai tous essayés. Et, euh, et je les ai essayés pourquoi bah Parce que tout simplement, ils sont bio. Et que je vais aller le plus possible vers le bio. Et je pas du tout. La texture, l'odeur, l'application, il n'y a rien que j'aime. Et je reviens toujours sur la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est Essence, c'est pas forcément la meilleure des marques. Mais le fond de ta mousse qui s'appelle Soft Touch Mousse Makeup, j'utilise le numéro 1, Matte Sand. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. J'en utilise très, très peu. Euh, je, je trempe à peine mon pinceau dedans. Et ça me suffit quasiment pour tout le visage. Donc déjà, j'en utilise très peu. Il est très peu cher. Je crois que je le paye. Je ne sais pas, 2,50, 3 euros. Honnêtement, je, au niveau composition, je ne pourrais pas vous indiquer plus que ça. Euh, je ne crois pas que c'est noté dessus. Non. Oui, testé dermatologiquement, mais ça je pense que c'est euh, pour tous les fonds de teint. En tout cas, il donne. Euh, ah il est vegan. Donc déjà ça c'est pas mal. Euh, il est fabriqué à Francfort. Non, c'est pas ça. Et sans doute à New York. Enfin, il y a une filiale à Francfort à New York. En tout cas, c'est un fond de teint que moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Euh, non seulement la teinte, la texture, tout donc on va utiliser ce fond de teint ensuite de chez Alverde j'ai un Pinceau, euh, un pinceau, enfin pas un pinceau, un crayon à sourcils, donc choisissez le bien, si vous le choisissez trop foncé par rapport à votre carnation et couleur des cheveux, euh, ce sera trop marqué, si vous le choisissez trop clair, euh, ça se peut que ça ne ressorte pas bien du tout, que la couleur soit trop olive par, par rapport à votre peau ou au contraire trop grise, donc choisissez vraiment bien suivant votre peau. Cette vidéo, je voulais qu'elle dure 5 minutes. Hein, ce serait impossible. <rire> Ensuite, euh, voilà, quelque chose de très naturel au niveau des lèvres. Ça, c'est de P2. Euh, j'utilise cela, mais j'en utilise plein d'autres. Par contre, il y a quelque chose que j'ai, oh, je crois que j'ai oublié. C'est mon labello. Oui, exactement. En fait, j'utilise à chaque fois un labello et... Euh, et j'ai oublié de le mettre dedans, mais je vais le chercher tout de suite. Et ensuite, mon mascara préféré du moment, alors ça fait un moment que je l'utilise, euh, c'est de Trended Up, euh, numéro 1 mascara. Alors par contre, je l'aime pas du tout en, en waterproof, parce qu'il est impossible à enlever. Bon, je suis déjà allée dans l'eau avec et tout, il est génial, il tient, hein. Impeccable, mais par contre pour l'enlever c'est vraiment la misère. Du moins avec les pâtes démaquillants, euh, vous galérez, vous hein, vous arrachez la moitié des cils. Donc je conseille toujours, euh, à moins que vraiment c'est une journée hyper pluvieuse où vous savez que vous allez pleurer ou, ou si ou ça, utilisez quand même un, un mascara classique. Hein. Donc là pour l'instant on est à euh, 4 produits à peu près et je vais utiliser. Ma, ma petite palette euh, alors c'est une palette de essence aussi voilà je vous la montre c'est une palette que j'aime bien euh, pourquoi tout simplement parce qu'il y a des, des couleurs qui peuvent s'utiliser assez facilement j'utilise énormément celle du milieu celle-ci pour faire un croissant ombré mais j'utilise aussi celle-là pour mon blush je l'utilise parfois aussi comme rouge à lèvres, enfin voilà, c'est une palette que j'utilise assez régulièrement et quand je veux intensifier un peu plus, j'utilise cette couleur-là pour faire mon croissant ombré sur l'extérieur. Donc si vous si vous arrivez à trouver une palette qui vous, qui vous correspond bien, bah c'est top, vous n'aurez pas besoin d'en avoir 40 et euh, moi je préfère avoir moins de produits euh, mais des choses que j'utilise que d'avoir l'armoire remplie et que finalement, j'utilise rien. Euh, il nous faudra un pinceau boule. Alors, ça, euh, j'ai envie de dire le croissant en vrai ce sera vraiment vraiment optionnel euh, donc voilà, si vous voulez vraiment faire un maquillage rapide vous n'aurez même pas forcément besoin de pinceau euh, parce qu'on va vraiment faire le strict minimum et euh, l'autre option que j'ai c'est un pinceau qui est boule d'un côté plat de l'autre donc ça peut être hyper intéressant aussi d'utiliser ce type de pinceaux là, alors j'ai plein d'autres maquillages comme des petites brosses de chez Alverde aussi pour faire tenir les sourcils euh, des petits concealers donc qui vont permettre d'enlever un peu les cernes je déteste utiliser ce type de produit parce que pour moi j'ai l'impression que ça marque encore plus les cernes, je n'utilise pas j'ai euh, bien sûr des dizaines et des dizaines de pinceaux je vous en sors juste quelques-uns euh, j'ai plein de choses hein. euh, j'ai un petit recourbe-cils tellement de choses que je pourrais pas vous montrer et encore là j'ai sorti vraiment juste un tout petit peu quelque chose mais euh, là le but c'est vraiment d'utiliser le moins possible donc les jours où vous voudrez vous maquiller plus l'incontournable c'est aussi l'eyeliner je l'ai également de chez Alverde parce que je prends un maximum quand même de cette marque là et euh, ce qu'il vous faudra donc c'est surtout un bon pinceau de fond de teint celles qui appliquent leur pinceau à la main, vous allez voir qu'avec un, un pinceau comme ça euh, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide donc euh, ben, on va commencer j'ai envie de dire alors par quoi je commence je commence toujours par mes sourcils vous pouvez également choisir de commencer par le teint euh, c'est à vous de choisir, moi j'aime bien faire comme ça euh, bah, tout simplement parce que c'est une habitude. Donc euh, voilà, je vais prendre mon... Voilà, mon petit miroir et je vais euh, donc faire mes sourcils. Pour les sourcils, alors je tire toujours une ligne relativement droite sous les sourcils, je comble un petit peu. On va quand même essayer de faire quelque chose de naturel. Hein. Je tire au-dessus. Donc ça, c'est juste après avoir hydraté votre visage. Voilà, tout simplement. On va faire pareil de l'autre côté. Alors une fois que vous avez le coup de main, ça va assez vite. Faites-le par petits mouvements. Vous voyez, je, je crée comme des petites lignes. Je ne fais pas un gros trait alors vous pouvez également le faire à la poudre il y avait une période où je le faisais que à la poudre ça prend un peu plus de temps donc après à vous de voir donc moi les jours où j'ai pas trop le temps je fais comme ça voilà une fois que c'est fait donc je prends l'autre côté et je vais un petit peu atténuer euh, le centre donc vers le centre du visage donc vers le corps du sourcil pour, enfin vers la tête du sourcil on appelle ça et je vais un peu de coiffer mes petits poils tout simplement mes petits sourcils voilà pour un maquillage rapide on s'arrête là pour un maquillage plus défini on va pouvoir utiliser alors ça c'est le fond de teint apparemment hein, qui serait noté le plus couvrant hein, du monde euh, et dans ce cas là euh, bah, j'utilise ce fond de teint là j'en mets un tout petit peu sur mon pinceau Et je vais. Alors là je vous montre juste un hein, mais pour un maquillage en, en 5 minutes on le fera pas. Hein. Donc on va juste venir redéfinir la forme du sourcil. vous voyez qu'en dessous c'est plus net et on va faire pareil au dessus voilà, j'ai plus de matière mais encore une fois hein, pour un maquillage en 5 minutes on évite, alors là, je voulais juste vous montrer la petite astuce mais je pense que je vous le remontrerai mieux dans une autre vidéo de plus près en plus là c'est fait d'un peu loin mais Bon, ça permet vraiment d'avoir une belle définition au niveau des sourcils. Après n'oubliez pas de bien fondre la démarcation. Donc je vais le faire que sur un côté parce que comme dit, c'était pas du tout l'objectif. Donc maintenant, pour un maquillage rapide, vous avez deux options. Soit vous avez une peau parfaite. Dans ce cas-là, vous utilisez simplement une petite poudre une petite poudre libre ou comme moi, vous avez donc quelques petites taches. Alors là, j'ai un grain de beauté, une tache euh, puis j'ai des petites taches à droite à gauche à droite à gauche que je n'aime pas du tout donc simplement je vais venir prendre un petit peu Vous voyez, je tamponne un petit peu dedans j'en mets très très peu hein. juste sur le bout du pinceau j'en enlève même un peu si, si je vois qu'il y en a trop quitte à en reprendre dans un deuxième temps et ensuite je vais venir commencer par le centre du visage et je vais étirer vers l'extérieur J'en mets vraiment très très peu, c'est un voile en fait de maquillage que je vais mettre. N'oubliez pas cette zone là, le creux de l'œil euh, interne là parce qu'on a souvent tendance à l'oublier et euh, il peut rester un peu bleu et donc euh, c'est pas super super joli. bien sur la paupière également en faisant attention de ne pas toucher les sourcils et donc légèrement sur le front là c'est vraiment pour unifier vous voyez je presse vraiment bien mon pinceau parce que j'en veux très très très peu si là vous voyez que vous en avez dans les cheveux c'est que vous en avez mis beaucoup trop il en faut vraiment à peine et vous pouvez en rajouter un tout petit peu si vous voyez que vous avez encore des petites taches donc on en rajoute un tout petit peu. Et bien sûr, on tire dans le cou toujours. Hein. On ne laisse jamais de démarcation ici, même si la couleur est très très proche de ma couleur naturelle, de la peau, de ma carnation. et on passe bien sur les arêtes du nez alors là je prends vraiment tout mon temps hein, mais je peux vous garantir que le matin euh, c'est une étape qui prend vraiment 10 secondes voilà ensuite donc euh, là pour finir le teint parce que je préfère quand même finir le teint avant de faire autre chose, je vais prendre ma petite poudre, je vais simplement redessiner un petit peu les contours Si vous voyez que vous en avez trop, n'hésitez pas à repasser dans un deuxième temps pour estomper. Donc moi c'est ce que je fais en général, j'en mets un peu trop. Et ensuite, hop je le fonds pour que ce soit vraiment vraiment beaucoup plus naturel. Ensuite je vais prendre mon petit blush. Voilà, ça permet donc de tout de suite donner un effet bonne mine. Moi je le mets en arrondi, donc sous les yeux pour donner un effet... Plus juvénile, un effet plus euh, plus poupée. D'ailleurs, c'est ce que je vous apprends dans la formation aussi, c'est qu'il y a différentes manières d'utiliser euh, un blush et de l'appliquer pour avoir différents résultats. Donc déjà là, on voit que ça donne un effet bonne mine. Donc maintenant, euh, l'option après, ce qu'on peut faire, deux options. Soit vous êtes ultra pressé, vous ne faites rien du tout euh, au niveau des yeux, bien sûr le mascara, hein, mais je parle au-dessus des yeux. Soit vous avez un 10 secondes de plus, vous pouvez donc prendre juste avec votre doigt et on va juste donc passer sur l'extérieur de l'œil et remonter un peu sur le dessus. Voilà, comme ça. Ou alors, vous avez un peu plus de temps. Et donc, dans ce cas-là, on va donc utiliser le pinceau. On enlève le surplus sur la main et on va venir dessiner un croissant engrés mais rapide, hein. vraiment on passe arrière avant, arrière avant, on remonte un petit peu sur la paupière, on fait bien attention que ça ne laisse pas de ligne blanche, et on fait pareil de l'autre côté, vous voyez que c'est très très rapide, ça prend quelques secondes, Voilà. c'est juste pour intensifier le creux de la paupière. Et ensuite, donc si vous voulez quelque chose de vraiment très très très très simple et rapide, on va simplement mettre notre mascara. Surtout, on ne fait jamais ça dedans, vous faites rentrer de l'air. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Et si vous faites rentrer de l'air, le problème qu'il y a, c'est que, ben, il va sécher trop vite. Donc là, petite astuce, mettez votre miroir vers le bas. Vous regardez comme ça et ça vous évite en fait de toucher la peau. Donc la paupière. Et donc d'en mettre partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une première couche, je laisse sécher. Euh, donc ce côté, je passe à l'autre œil. Vous voyez, je fais des effets de, de zigzag pour venir déposer, en, enrober en fait mes, mes cils dans le mascara. Et je sais pas si... Ah, <rire> j'ai touché. Je me suis mis le la brosse dans l'œil. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai toujours un côté où j'applique le mascara mieux que l'autre côté. Aussi parce que je dors beaucoup de ce côté-là. Donc j'ai les cils qui partent souvent un peu euh, n'importe comment. Voilà. Et je remets une deuxième couche. Vous pouvez aussi faire la technique de je ferme l'œil quand j'applique en fait. Ça fonctionne aussi. Vous avez un peu peur d'en appliquer. Une fois que c'est le cas, on en met un petit peu en bas. Moi j'aime bien en appliquer en bas. Après, il y en a qui n'en appliquent qu'en haut. Moi je trouve que sur mes yeux, c'est mieux s'il y en a en haut, en bas. Voilà. Et comme je vous ai dit, dernière étape. Alors. Labello, hein. là je l'ai pas le labello. Et ensuite simplement, donc soit vous pouvez laisser juste le labello, ou voilà, on passe, c'est un crayon en fait, un gros crayon. Ça fait un effet mat. Et ça donne un, un aspect très très très naturel donc voilà ça c'est un maquillage que vous pouvez faire pour tous les jours si vous voyez que c'est pas assez intense euh, au niveau des joues ou quoi que ce soit parce que là en fait j'ai la, la lumière un petit peu donc on peut très bien rajouter un tout petit peu de blush donc là, vous voyez, je n'ai je ne suis pas passée avec d'illuminateur, je n'ai pas mis d'eyeliner, euh, je n'ai rien fait de spécial, la bouche, je ne l'ai pas travaillée, je ne l'ai pas contourée avec, euh, donc comme j'ai fait les sourcils, euh, voilà, là, je rien fait de spécial, mais c'est un maquillage, on va dire mise en beauté pour tous les jours, euh, qui va vous permettre, en fait, euh, d'être radieuse en très très peu de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir, prochaine vidéo sur la chaîne euh, dites moi si ça a pu vous aider s'il y a des astuces que vous avez retenues que vous allez euh, utiliser et puis euh, je vous rappelle donc euh, que vous avez accès à la formation gratuite pour le maquillage je vous mets le lien juste sous cette vidéo euh, donc en, en barre d'infos il suffit de cliquer sur la petite flèche pour faire dérouler et là vous avez le lien vous pouvez vous inscrire directement vous pouvez également me joindre donc euh, ben à, déjà à travers les messages et puis ensuite je vous expliquerai comment me joindre personnellement si vous avez des questions euh, sur les formations par exemple alors si c'est une question personnelle euh, j'y répondrai pas parce que sinon j'aurai trop trop de questions mais euh, si c'est vraiment dans, dans un projet professionnel il n'y a aucun problème euh, je réponds à toutes vos questions par rapport à ça j'espère que euh, ça vous aura plu on se retrouve pour des prochaines vidéos, euh, donc très très prochainement, de maquillage. Et je vous réserve plein de surprises pour 2020. Vous allez voir, ça va être euh, voilà, la fête en 2020. Donc voilà, restez bien sur la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et puis je vous fais un énorme bisou, à très bientôt